Coucou, YouTube Je tombe avec un mec. Il va passer la game entière à me draguer. Vraiment lourd, le bonhomme. J'ai pas réussi à le recal. Je laisse découvrir ce qui va se passer. Bon visionnage. Pense à t'abonner. Like. Kiss me Il y a tellement de choses à apprendre sur, sur, sur, sur Caldera. En fait, vous voyez les, les sessions de jeu où je me fais fêter le cul pendant 4h30 pour au final arriver à vous faire une seule game de 25 minutes correcte. Mais ça, ils, les, les mecs, ils veulent pas le faire, tu vois. Mais c'est leur problème. Moi, j'ai envie de passer par là et être... Euh... Et être, voilà, champion champion du monde européen, encore une fois. Balaz Hello, hello Hey, man Hey, hello Hey, motherfucker, hello Hey Oh My shield son of a bitch. Okay, I ok you die never, I revive you, never, bitch. <laughs> It's me. Fuck you. Et si Ah. Si Yannou consommait de la cocaïne, ça ferait ça. <rire> You take my shield. Fuck you. Okay. Frérot, je pr préfère... Qu'on m'encule. Plutôt qu'on me vole mon shield. You want to revive Revive j'ai rien compris. Aïe Nedelp, high Nedelp Et le mouf sur Crampus. En vrai, j'aimerais trop le, le revive, mais j'ai pas assez d'argent. Ok, don't move. Ok, maintenant, no, now es my bitch. Your name is Petrushka, ok? Nice, Petrushka, follow me. Come in the car. Petrushka, what are you doing? Oh bien, bien. What a bitch. Shield, shield Je vais tenter un mouvement chat. Bien, bien, bien Tourne la tête, connard Yannou, yanou Je strong man. You take cocaïne, man Petrouche <rire> Merci pour les sub-gifts, les gars. Ça me servira à entraîner Petrushka. Petrushka, revive Petrush. No, miad, no, no, no. Thank thanks, thanks, thanks. no problem, Petrushka. La prochaine fois qu'il crève, les gars, un bisou. La prochaine fois qu'il recrève, je demande de me de sucer. Comme Petrush Nice, it's me, it's me, Petrush. What is wrong with you man C'est un russe, il est bourré Non les gars, c'est bon, pas besoin d'arrêter les synonymes. Petrush, you need to shield my friend, ok Shield, shield Oh putain T'es plus con qu'un manche hein, mon frérot hein Petrouche Attaque ah. What a turn, man! What a turn! Petrush, Hey, thank you, Petrush. Ah, oh, it's okay. Petrush, you want revive? Hello? Hey, give me a kiss. Give me. Oh! Oh Give me a kiss oh. Hey Just one Three revive. I want one kiss French kiss Let's go oh. Let's go, man No kiss, no revive Ok. <laughs> kiss me BANAS Putain, il, pré il préfère crever avec tout que m'embrasser. Ah, du coup il a fait son choix. Si vous tombez un jour les gars sur un homme une qui dit... Embrasse-moi Rien n'est normal. Ah, ah. The kiss, maybe? No. <laughs> Superman! I fuck Superman! I'm better! Yeah, Superman! Yeah, yeah, yeah! Mais je suis meilleur, hein? Euh, Il commence pas à dire que je suis moins bon que Superman. Hein. Kiss me! Oh. I just want one kiss! <rire> For me! One kiss! <rire> If I revive you, you give me just a hug? Ok, Barast Oui, ok? Ok, on va faire un caler du coup, c'est pas mal. Je peux, peux pas tout avoir. J'ai rien à foutre frérot, je vais te mettre la main au cul. Comme here, comme here. Et je m'allonge au milieu, en mode, fais tout ce que tu veux, tu vois. Men, weapon here Munition, shield, monnaie, okay, oh. okay, okay. <laughs> true love, <laughs> true love. Hé, baraste, ma friend, ma friend. He's <laughs> pour me. Barast, oh, I see you, ah! oh bro, oh thanks, thanks, thanks, okay, thank you, no problem, thank you, thank you, Ooh, Th yeah, love you too. Knock one. Dead. On the top bro, ok Follow me. On the point. Ah j'aime pas là où j'avance, là j'ai fait de la merde. Ah non c'est bon. Oh le fils de pute. Really Really man Fuck man. The truck. Can you kill him? Ooh. I one shot. Ah. Je suis mort là. What bro? Bro, I tell you, I'm the best. Okay? You win with me. Oh Because... non. Non problème. I win gulag. I win I tell you. Pour le karma les gars, comment il m'a frappé fort. Tu sais, c'est un peu comme... Tu vois tu vois la balle qui t'arrive, tu sais, imagine une balle, on te l'envoie de rugby, tu sais. On te l'envoie, tu sautes pour la choper, et pile quand tu sautes, tu sais que t'es au, au, au moment... Au moment où tu vas la serrer, t'as un All Black qui t'arrive et qui te chope dans les côtes. Tu sais, qui te pète toutes les côtes, qui te perfore un poumon. Tu tombes, tu, tu, tu, tu, tu te retournes une cheville, tu te pètes un bras. Ce, ce, genre, ce genre de moment, tu vois. Mais c'est ce qui vient de se passer, les gars. Ma copine me demande pourquoi tu me réponds pas, je lui dis quoi Que j'en ai rien à foutre de ta gueule. Merci ah si, Niki pour les 10 mois. Ok bro. Not good situation my friend. Not good. Ok. I'm sneaky bicky lake. You love me, man? You don't love me. I'm Yeah going to you. not Nice, nice, nice. I am the top of the top I am the cocaine boy <laughs> COCAINA COCAINA <laughs> Miaou, miaou, miaou Putain, ça fait deux fois que je me suis pris la même chose thanks, game. Thanks, thanks. Hey, thank you, man Hey, bro Give me a kiss Just one Bro Baras, ma friend Baras <laughs> Give me a kiss <laughs> Ah putain quelle game de mec